Stéphanie Trumtel a bien des casquettes. Ancienne biologiste, puis développeuse senior en PHP et modératrice de l'antenne AFUP Toulouse. Aujourd'hui, elle vient un peu pour tout ça à la fois, mais elle vous exposera son expérience bien mieux que moi. Mesdames et messieurs, Stéphanie Trumtel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Quand j'étais jeune, je voulais comprendre l'origine de la vie. C'est pour ça que j'ai fait de très longues études en biologie et puis en bioinformatique. Et quand j'ai enfin trouvé la réponse à mes questions, je me suis tournée vers un domaine plus créatif, le développement. Donc je suis développeur essentiellement PHP depuis 20 ans. On me demande parfois si l'informatique et la biologie sont si différents l'un de l'autre. Eh bien, pas tant que ça Regardez tout ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule, toutes ces euh, toutes ces petites molécules qui interagissent avec les unes les autres, et ben euh, comme ça là, on dirait euh, tout un ensemble de petits process ou de microservices qui essayent euh, tant bien que mal de remplir leur mission euh, en se battant pour obtenir des ressources. Donc ça montre qu'en développement ou en biologie, on peut obtenir au final quelque chose de très très complexe à partir de petits éléments simples. Euh, pour en revenir au développement, certains des concepts qu'on utilise tous les jours sont directement inspirés de la biologie. Dans les années 70, une équipe du Palo Alto Research Center, dont fait, faisait partie Alan Kay, euh, a développé le langage Smalltalk. Smalltalk était révolutionnaire puisque c'était le premier langage orienté objet. Il a inventé tous les concepts de l'orienté objet, donc il y avait bien sûr des objets, euh, de l'encapsulation, des messages pour communiquer entre les objets, du polymorphisme, de l'héritage. Dans cet article il a écrit bien plus tard, il revient sur tout le processus mental qui lui a permis de développer tous ces concepts. Et donc, il revient surtout sur toutes les influences qu'il a pu recevoir de, des réflexions avec ses collègues, avec ses amis, et aussi de la biologie. Alan Kay avait une double formation. Il était à la fois biologiste et mathématicien. C'était quelqu'un de très bien. Donc. Euh, et dans cet article très intéressant, il explique donc qu'il a inventé sans vraiment le vouloir, la, la programmation orientée objet pour résoudre un problème qui était déjà récurrent à l'époque en développement, c'est l'augmentation de la complexité des logiciels et des problèmes de stabilité. Et donc en s'inspirant de, de la biologie, de comment les cellules se comportent, il a développé des, ces concepts. donc Le premier, c'était l'idée qu'un euh, programme devait être constitué de petits éléments Indépendants qui fonctionneraient comme des petits sous-programmes euh, à l'intérieur du grand programme, de la même façon que dans un organisme, il y a plein de petites cellules qui font euh, chacun ce qu'elles doivent faire. Deuxième aspect très important, c'est que euh, ce qui est dans la cellule reste dans la cellule. Grosso modo, elle est la seule responsable de tout ce qui se passe en interne. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. Et euh, à la surface des cellules, sur la membrane, il y a des récepteurs chimiques donc, qui, comme leur nom l'indique, reçoivent des messages chimiques, qui déclenchent des, euh, bah, ce que doit faire la cellule, justement. Euh, tout ça, on le retrouve dans, la, dans ces concepts fondamentaux de la, de la programmation orientée objet, donc bien sûr euh, les objets, et euh, l'encapsulation, euh, donc l'idée que euh, les méthodes et les propriétés d'un objet ou d'une classe doivent être... Privé et ne sont pas à interférer avec les autres. Et bien sûr, la couche d'abstraction qui est représentée par l'interface, qui donc définit ce qu'on lui donne en entrée et ce qu'on doit avoir en sortie. Un autre exemple très connu de bio-inspiration en informatique, c'est la famille des algorithmes évolutionnaires. Ces algorithmes s'inspirent de la théorie synthétique de l'évolution, basée entre autres sur les travaux de Darwin. Alors, pour expliquer schématiquement, D'après cette théorie, des mutations se produisent aléatoirement dans le code génétique des individus et euh, ces mutations sont transmises aux descendants. Ces mutations elles peuvent ou pas euh, provoquer des changements de comportement ou d'aspect euh, des individus. Et donc, le, les individus sont soumis à, à un milieu dans lequel ils habitent et euh, les caractères qui sont les plus favorables à leur survie et à la transmission de leur, de leur descendance, enfin, au fait qu'ils se reproduisent, quoi, euh, ça, sont mieux conservés, forcément, statistiquement. Et donc, au fil du temps, les mutations qui provoquent ces comportements sont conservées. Et donc, plus le temps passe, plus les individus sont adaptés euh, au milieu dans lequel ils vivent. Alors, de quels types de mutations du code génétique peuvent se produire euh, L'an dernier, Fred a expliqué que les développeurs étaient un peu des généticiens eh bien, on peut dire à l'inverse que la génétique se comporte un peu comme un développeur. Il peut euh, notamment se produire, euh, au moment de, de, la, de la reproduction, de la duplication des gènes, des petites mutations ponctuelles, comme euh, des modifications que ferait un développeur sans regarder ce qui se passe autour, et donc il serait plus ou moins bizarre, <rire> des erreurs. Quoi. Alors, euh, on veut dire, s'il se produit plein de petites erreurs comme ça dans le code génétique, au bout d'un moment, bah, il, ça ne va plus marcher, effectivement c'est que euh, les cellules ont des tests unitaires très efficaces. Si la mutation euh, bah, tue la cellule, <rire> fatalement, elle ne peut pas se reproduire, donc la mutation n'est pas conservée. Ça marche très très bien. <rire> Alors, il y aurait que ça, euh, ça n'évoluerait pas très vite, euh, mais il y a euh, d'autres phénomènes qui se produisent, notamment euh, l'ADN le, est très souvent, enfin les gènes sont très souvent recopiés en plusieurs copies, comme ça, pareil, aléatoirement, euh, d'une génération sur l'autre. Donc on se retrouve avec plusieurs copies du même gène. Donc il y en a un qui garde la fonction de départ, et l'autre qui peut être modifié toujours par ces petites mutations ponctuelles, et donc développer des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est euh, comme ça aussi que beaucoup de devs procèdent, hein, on copie et puis on modifie. <rire> un euh, autre phénomène, ça consiste à euh, ce qu'il y ait des gènes qui se mélangent entre eux. Donc, à partir de deux gènes d'origine, on se retrouve avec deux nouveaux gènes. Et donc, ça peut produire des choses intéressantes. Et enfin, le dernier phénomène, c'est la méthode Stack Overflow de la cellule. C'est-à-dire qu'elle va carrément récupérer un gène chez un autre organisme et pouf, l'intégrer tel quel dans son génome. Et donc, c'est très pratique, ça va très vite. On a déjà le gène tout, tout terminé, ça marche très très vite. Alors, en conclusion, on peut dire que euh, la génétique est un développeur euh, pas, très, pas très doué, puisqu'il fait plein de choses pas très bien, comme du copier-coller, etc. Mais, euh, comme il a de très très bons tests, ça marche, euh, ça marche plutôt pas mal. Donc, inspiré sur ces principes, il y a une famille d'algorithmes qui, euh, qui a été développée. C'est des algorithmes extrêmement puissants pour optimiser, euh, arriver très vite à un résultat euh, optimum. Donc, cette famille... Euh, comporte plusieurs sortes d'algorithmes qui fonctionnent tous un peu sur ce même principe. Donc on, cho on, on cherche à répondre à un problème donné, et on peut euh, mesurer euh, le, le, le, individuellement chaque solution, si elle répond plus ou moins bien à ce, à ce problème donné. Donc on part d'une population de solutions qu'on génère aléatoirement, donc qui peut être complètement n'importe quoi, effectivement, et on les passe dans un filtre de sélection. Ce filtre consiste à, d'une part, on sauvegarde dans une archive la meilleure solution, et, euh, enfin, et, et d'autre et part, sur la, la population, on élimine les moins bons, puis on passe à l'étape suivante qui consiste à regarder si on est arrivé au bout des itérations, puisqu'on a prédéterminé avant le nombre d'itérations du programme qu'on va faire. Donc, si on a atteint la fin des, des itérations, ben on récupère nos solutions, tout va bien, dans l'archive. Et sinon, on passe à l'étape suivante, qui consiste à remplacer les solutions qu'on a supprimées par des nouvelles qui sont soit générées, euh, générées aléatoirement, peut-être en croisant plusieurs solutions euh, survivantes. Et euh, les solutions survivantes d'origine, on, on les fait un peu muter euh, ponctuellement, pareil. On, fait, on change quelques petits paramètres pour en générer des nouvelles. Et hop, on recommence comme ça. Un nombre de fois prédéterminé. Donc pourquoi est-ce qu'on garde une archive C'est parce que, euh, à un instant T, on peut avoir une solution qui est bonne et la, la génération d'après, euh, on a des solutions qui sont moins bonnes. Mais c'est fait, fait exprès, c'est tout à fait normal. On continue les itérations et on a une solution qui est encore meilleure que celle qu'on avait au départ, donc super parce que si on s'était arrêté à la première qu'on trouvait bonne, on n'aurait jamais trouvé celle qui était encore meilleure. Mais par contre, euh, bah, il peut arriver qu'au moment où l'algo s'arrête, euh, on soit sur une solution qui était moins bonne qu'une précédente. C'est pour ça qu'on récupère celle qui a été euh, déjà calculée. Alors, euh, pour prendre un exemple, si on cherche euh, un exemple classique de parcours de graphes, on cherche à atteindre, euh, à relier deux points, le point A et le point B. Donc classiquement, il existe euh, plusieurs algos euh, déterministes, c'est-à-dire qu'ils trouvent toujours la même solution pour résoudre ce problème. Euh, donc euh, le principal le plus ancien c'est l'algorithme de Jigstra qui consiste en partant du point de départ par euh, explorer toutes les solutions, euh, générer toutes les solutions autour du point de départ pour euh, trouver la meilleure on s'arrête quand on a trouvé une qui marche euh, le problème étant que, suivant la complexité du graphe, ça peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, si on essaye d'aller en, en voiture de Paris à Toulouse et qu'on génère, avant de partir, toutes les routes euh, possibles dans toutes les directions autour de Paris, pour choisir la meilleure, on sera arrivé en voiture à Toulouse avant d'avoir fini de calculer. Euh, donc, pour résoudre ces problèmes, notamment dans la robotique et la navigation, comme on sait en général dans quelle direction on veut aller, il y a d'autres algorithmes qui ont été développés. Le principal, c'est l'algorithme A étoile, qui consiste à, bah pareil, explorer les routes, mais en partant dans la direction de l'arrivée qu'on connaît. Donc typiquement, sur ce type de graphe, la, la solution verte sera trouvée euh, systématiquement, puisque c'est la plus courte et la plus directe. Mais euh, ce n'est pas la meilleure en termes de coût. Donc, euh, pour ça, on peut euh, mar euh, faire marcher un algo évolutionnaire, ou évolutionniste, c'est pareil. Euh, donc, j'en ai fait, j'ai implémenté un euh, à partir de des et de, de crayons de papier euh, sur ce parcours de graphe, avec certaines conditions. Je, je suis partie d'une population de trois solutions choisies aléatoirement. Et euh, à chaque itération, je supprime la moins bonne, euh, j'en génère une nouvelle, euh, soit en croisant les deux survivantes, soit en, en faisant une aléatoire, aléatoirement. Et donc, euh, au final, on arrive à, euh, au bout de quatre itérations par tomber sur la route la, la meilleure, c'est-à-dire celle qui fait tout le tour, qu'on n'aurait jamais trouvée avec des algos déterministes. Donc c'est des algos qui sont très efficaces, très puissants, mais qui sont un peu suspects, on va dire, au commun des mortels, parce que l'esprit le, humain a beaucoup de mal avec la notion de hasard, et euh, beaucoup de mal à l'appréhender. Donc ça, il a toujours besoin de voir une intentionnalité derrière. Alors le fait que les algos ne trouvent pas toujours la meilleure solution, ça peut avoir des effets euh, étonnants. Euh, par exemple, dans ce type de problème complexe, par exemple, dans le jeu vidéo Skyrim, il y avait des rumeurs qui circulaient parmi les, les utilisateurs que si on suivait un renard sauvage dans la nature, il finissait toujours par nous amener dans un trésor caché. Et donc ça a étonné les, un des développeurs. Il s'est demandé, mais, mais qui sait qui a, qu a codé ça Donc il a demandé à ses collègues, personne ne l'avait fait, il a regardé dans le code, il n'a pas trouvé trace de cette fonctionnalité. Et euh, en réfléchissant, il a fini par comprendre que euh, c'était euh, ce qui se passait. En fait... Les renards sont les intelligences artificielles les plus simples du jeu et donc ils ont un seul comportement. Quand le joueur s'approche, il fuit. Ce qui veut dire que quand le joueur s'approche, ils partent dans la direction opposée sur une distance de 100 naves mèches. Les naves mèches, c'est des sortes de, de grilles euh, invisible qui indique aux intelligences artificielles où elles peuvent se déplacer. Et euh, dans des endroits où il peut y avoir des combats, où il y a beaucoup de déplacements, les, les naves mèches sont très denses, très resserrées, euh, très contournées. Et par, euh, par contre, dans les grands espaces sauvages, elles sont très grandes, très étendues, forcément, puisqu'il n'y a pas beaucoup peu, moins de probabilité qu'il y ait des IA complexes qui se baladent. Et donc, le, quand un joueur croise un renard dans ces dans espaces sauvages, il se met à partir. Donc au début, il court très très vite sur les grands neuf mèches. Et puis au bout d'un moment, par hasard, il finit par tomber près d'un trésor, là où il y a en général des monstres qui les gardent, donc des combats, donc des neuf mèches très resserrées. Et forcément, il ralentit, il tourne en rond, le, le joueur finit par le rattraper, et il arrive euh, sur le trésor. Et donc, c'est comme ça que, tout d'un coup, euh, une fonctionnalité euh, apparue c'est euh, euh, codée toute seule, j'allais dire. <rire> Parce qu'il euh, ne faut jamais négliger qu'on ne peut pas prévoir l'infinie possibilité de comportement des utilisateurs. Alors, dans le cas des renards, ce n'est pas gênant, heureusement. <rire> Mais des fois, ça peut avoir euh, des conséquences plus fâcheuses. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, euh, dans la nature, les, de, les mêmes phénomènes de sélection naturelle conduisent à la création de nouvelles espèces. Si à partir d'une même population, elles se retrouvent séparées en deux régions distinctes, en deux habitats distincts, par exemple sur deux îles, euh, les, avec des conditions différentes, au fil du temps, la sélection naturelle va sélectionner des, des caractères différents selon chaque population. Et si les individus après se recroisent à nouveau, ils ne pourront plus se reproduire entre eux, parce que leur code génétique sera trop différent. Ça rappellera peut-être quelque chose à ceux d'entre vous qui ont fait des merge requests compliqués, parce que euh, <rire> c'est typiquement le cas. Il y a quelques années, j'ai euh, dû faire migrer un, un code legacy qui avait la particularité, donc à partir d'un repro central, d'être euh, déployé sur trois serveurs distincts. Et euh, surtout, chaque serveur remplissait euh, une fonction séparée. Il y en avait un qui servait au front, un qui servait au back, et un qui servait pour les workers. Donc le déploiement se faisait euh, normalement du repo central vers les serveurs. Seulement, euh, y a, quand il euh, y avait un bug en prod, en général, les devs subissaient une très très grosse pression pour dire « Corrige-moi ça vite, le plus vite possible. » Donc, pas le temps d'essayer de, de, de reproduire le bug localement. Donc, ils allaient le fixer en prod. Alors, on sait tous que c'est très mal. <rire> Et c'est la raison, euh, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, ils devaient normalement, bien sûr, le reporter dans le repo central, mais ça ne se faisait pas toujours. Et donc, au bout d'un certain temps, euh, on ne savait plus quel était le code euh, de référence puisqu'il euh, n'y avait plus de déploiement qui se faisait depuis le, le central, parce que de peur d'écraser des correctifs qui n'auraient pas été reportés. Et donc quand j'ai repris euh, le projet pour faire la migration, je me suis aperçu que le code il avait tellement évolué entre les trois serveurs, il n'y avait, avait à peu près que 80% de ressemblances, qu'on euh, pouvait le considérer comme trois codes différents. Donc, ce qui pose des problèmes évidemment de maintien de trois bases de code au lieu d'une seule. Donc, en résumé, en ce qui concerne le développement ou la biologie, on voit que les, les systèmes évoluent toujours vers quelque chose de, de plus complexe. Obtenir un système complexe, ce n'est pas une marque d'intelligence, au contraire. C'est maintenir la simplicité qui est extrêmement difficile. Parce que euh, copier-coller, reproduire du code, augmenter les fonctionnalités, c'est euh, la pente naturelle, en quelque sorte. Et donc, en conclusion, on peut, on peut rappeler que, quelle que soit la manière dont on pense avoir résolu un problème, quelle que soit la robustesse des tests, quel que soit le, le, tout ce que vous avez pu prévoir, on ne peut pas anticiper euh, l'infinie possibilité des, des comportements des utilisateurs et des développeurs. Et donc, euh, comme dit un grand philosophe, euh, la vie trouve toujours un chemin. <rire> Merci. Merci beaucoup. Il y a du temps pour une ou deux questions, si vous voulez. Euh, merci pour cette conférence. C'est intéressant de, de faire le lien entre la, la biologie et le, et le dev. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. Et ça, ça donne l'impression que ça devient récurrent tellement le. le les deux disciplines peuvent être rapprochées. J'avais une question sur le legacy, finalement. Est-ce que tu as réussi à faire trois codes-bases différentes maintenues chacune de leur côté, ou est-ce que tu as réussi à refaire un repo central Bon, on est reparti sur, euh, sur trois codes bases. Euh, parce que et, euh, le coût de, de, de tout remerger était euh, phénoménal. Et bien sûr, c'était du legacy qui était censé être supprimé, donc pas besoin de, euh, de le maintenir, etc. Bon, au final, bien sûr, il a duré beaucoup plus que ce qu'il aurait dû. Et, et maintenir les trois repos c'était très très très galère. Donc je ne recommande pas du tout. Hein. <rire> Ouais, voilà, on va tout refaire, ce n'est pas la peine, ça coûte trop cher. <rire> une autre question euh, Du coup, sur la conclusion, euh, tu indiques que, euh, le, grosso modo, le code va toujours vers une complexité au bout d'un moment. Est-ce que tu as des, des stratégies ou des solutions pour réduire cette, euh, ce, ce, ce, ce développement de la complexité dans le temps ben, c'est euh, un peu la conférence de ce matin, c'est-à-dire qu'il faut refactorer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, avoir une bonne base de test euh, pour pouvoir refactorer sans, sans risque, pour s'appuyer dessus, en quelque sorte, pour ne pas, pour pas provoquer des régressions. Et puis, euh, c'est vraiment ce qui demande de l'effort, toujours réfléchir, euh, si, au lieu de faire un copier-coller, est-ce qu'il ne faut pas utiliser un design pattern pour, euh, pour puisque si on fait un copier-coller, c'est la marque de... Dire, qui a besoin de quelque chose de plus générique, euh, ça peut être la marque qui a besoin de quelque chose de plus générique. C'est pour ça que les analyseurs statiques aiment pas du tout les copier coller, enfin les, le code redondant, parce que c'est une marque, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Mais euh, le seul moyen, c'est de facto. <rire> Donc, ce qui a un coût. C'est pour ça qu'il faut aussi le faire, le faire comprendre au management et aux clients que euh, ben, c'est facile de développer des fonctionnalités. Ce qui est très difficile, c'est de les intégrer harmonieusement dans, dans ce qui existe. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Si vous, voulez, euh, tout, euh, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser peut-être à, à Stéphanie après. Euh, N'oubliez pas également de donner des feedbacks sur la page Join In, euh, ou sur euh, les, euh, les différentes affiches à l'extérieur. Et puis, bon appétit à tous